Le prochain épisode d'origine va bientôt commencer. Abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Et bonjour Aujourd'hui est un jour historique. Historique Ouais, j'en fais peut-être un petit peu d'étonne là parce que il y a de fortes chances pour que ce jour soit un jour comme tant d'autres aux yeux de l'histoire. Mais pour vous et moi, c'est un moment très important, générique. Vous savez quoi On est le 16 août. 2017, si, si, je vous assure, et le 16 août, c'est, c'est, le troisième anniversaire d'origine, eh hey <rires> oui, je suis tout émoustillé, en effet. Et oui, qui aurait pu imaginer qu'on serait là aujourd'hui, d'autant qu'on m'a bien cru disparu il y a une année lorsque je vous ai fait faux bon pendant plusieurs mois. Alors cette vidéo, c'est bien sûr avant tout pour vous dire merci, merci à vous de faire vivre cette chaîne. Je me rends bien compte que quand j'ai commencé Origine, j'ai eu beaucoup de chance car j'ai atteint très rapidement le palier des 5000 abonnés. Mais voilà, avec la fin de mes études, ça a été le début de la vie active et aujourd'hui, ben, mon plus gros regret sur cette chaîne, c'est de ne pas avoir été suffisamment productif durant près d'une année et demie. Du coup, l'algorithme de Google s'est dit, comme origine n'est pas très actif, on va moins bien le référencer, et on se retrouve en 2017 avec une communauté de plus de 5200 abonnés, dont une grande partie ne sait toujours pas que j'ai repris du service. C'est ballon mais heureusement, j'ai énormément de chance de compter parmi vous un noyau d'abonnés qui me suit depuis très longtemps. Et d'ailleurs, c'est souvent avec vous que j'ai le plaisir de dialoguer dans les commentaires. Alors à tous ceux qui trouvent et qui me le disent souvent dans les commentaires que la chaîne mériterait davantage de visibilité et d'audience, eh bien je vous dis simplement un énorme merci. Merci de croire dans mon travail. Et ne vous inquiétez pas, ensemble, on va continuer de faire vivre Origine. Désormais, je suis bel et bien de retour avec plein d'idées de vidéos et plus motivé qu'auparavant. D'ailleurs si vous aussi vous trouvez que « auparavant » est un mot assez bizarre et qu'on devrait réviser son orthographe, laissez juste un petit pouce bleu pour que je me sente un petit peu moins seul. Parce que voilà, je pensais à ça en écrivant le, le script et puis je vais me cacher. Bref, j'ai retrouvé un rythme de travail qui me convient et la machine est bel et bien relancée. Vous aurez aussi remarqué, j'ai diversifié quelque peu les thématiques que j'aborde sur ma chaîne. Alors même si l'idée centrale reste explorer le passé pour mieux comprendre aujourd'hui, je me permets également de faire quelques vidéos plus généralistes sur des sujets qui me passionnent, comme l'intelligence artificielle ou encore l'automatisation du travail, par exemple. Alors j'ai envie que cette vidéo soit un véritable moment de partage entre vous et moi et pas simplement 5 minutes de monologue, car si la chaîne est ce qu'elle est aujourd'hui c'est principalement grâce à vous car un vidéaste n'est rien sans son public. Alors si très souvent vous critiquez mes vidéos dans le bon sens du terme pour me permettre de m'améliorer, cette fois j'aurais envie que vous me donniez votre ressenti général sur la chaîne dans les commentaires. On va essayer de faire en quelque sorte le bilan de ces 3 premières années d'origine alors dites-moi ce que vous avez le plus apprécié dans la chaîne, ce qui vous a déplu ou encore quelles sont vos attentes sur le devenir d'Origine. Alors sur ce, joyeux anniversaire Origine et merci, merci mille fois à chacun d'entre vous d'être présent à chaque nouvelle vidéo et comme le prochain épisode est déjà écrit, je vous dis à très très bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé. Salut